Pierre, ben Pierre c'est mon prénom. Bertrand, je suis conteur et auteur de livres jeunesse. Mais avant ça, j'étais éducateur spécialisé pendant 17 ans. Et moi, je suis Magali Boniol, donc euh, dessinatrice. Cornebidouille en fait, est né euh, dans mes spectacles de, de contes. J'avais envie d'inventer une histoire sur une sorcière autour du, du repas. Puis ce nom de cornebidouille m'est venu à partir d'une chanson de Brassens qui s'appelle « La ronde des jurons » où de, parmi les vieux gros mots qu'il utilise dans sa chanson, il y a « corne-gidouille ». J'ai remplacé le « g » par le « b ». Et je me suis dit « Tiens, ça sera amusant d'appeler une sorcière euh, corne-bidouille ». L'idée de, de l'album est venue de notre rencontre euh, avec Magali sur un salon de l'île. On était à table, il me semble, et commence à me dire « Mais tu sais, j'aime euh, bien ton travail et ton dessin, et moi j'ai une histoire que j'aimerais bien euh, transformer en album. Je pense que ça serait intéressant. » Alors je lui suis dit « Vas-y, raconte ». Et là, c'est n'est pas qu'il me raconte un pitch, c'est qu'il commence à me, à me faire son spectacle <rire> du, <rire> du conte de, de bidouille Il commence à me raconter Cordobidou. Et c'était juste extraordinaire, c'est-à-dire qu'il faut entendre Pierre raconter Corne-Bidouille, c'est fabuleux, quoi. Et je lui ai dit bingo, quoi, on, on lance ça. Corne-Bidouille, c'est une sorcière qui a pour mission de terroriser des enfants qui ne veulent pas manger leur soupe. Sauf qu'il y a un enfant, quelque part, qui lui résiste et qui ne veut pas manger sa soupe. Et malgré tous les stratagèmes qu'elle va euh, développer, il la met en échec, d'où une joute qui se répètent au fil des albums. Fessu du Popotin, euh, pu du Bec des Toilettes, euh, Prout de Dromadaire... Euh. Dans mes spectacles de contes, il y avait déjà pas mal de, de faux gros mots, en fait. Et je voyais que ça faisait rire euh, les enfants et que ça leur donnait une fenêtre où on pouvait dire quelque chose de rigolos qui ressemblaient à un gros mot mais qui ne pas tout à fait et qui avait aussi un côté exutoire. C'est devenu un jeu dans tous les albums. Et ma fille me faisait une, une réflexion qui m'a touché l'autre jour. Elle me dit en fait, Cornobidouille, c'est le capitaine Haddock euh, au féminin. Et j'avais jamais pensé à ça. Mais je pense qu'inconsciemment, moi qui adore le capitaine Haddock, euh, j'ai fait une filiation. Pour moi, c'est évidemment du registre comique, mais avec en plus une, une insolence bienvenue parce que pour moi, « bidouille c'est le récit d'une opposition d'un enfant à l'autorité des adultes, l'autorité du « plus fort ». entre guillemets. C'est d'autant plus réjouissant et jubilatoire que c'est Pierre qui gagne à la fin. Et donc, le prochain qui va être sur la genèse de Cornebidouille, comment Cornebidouille est devenue Cornebidouille. Quand Cornebidouille était petite, c'était vraiment une princesse adorable, délicieuse, et elle avait une tante qui s'appelait Cracrabidouille, qui elle était une, une infâme, mégère, sorcière, euh, qui va lui tendre un piège parce qu'elle est très très très jalouse de Cornebidouille. Elle va lui tendre un piège en lui faisant manger une soupe qui va complètement la transformer en sorcière.